Dieu bénit, vous. grâce bon Dieu, Dieu couvrir Et merci pour ce que vous prenez toujours pris un titan temps pour capable prier ensemble avec nous. Et partager prière avec nos amis, avec nos frères, avec vos monde quelconque. Partager prière là. Donc c'est une bénédiction chaque fois que vous faites ça. Et ça permet que le travail là, avance... avancer, y aille plus loin, et plus nous bénéficions de le travail. Là. Moi, ces amis, adorateurs, dorville Dorvilmar, et je dis à encore nous là pour nous capable prier le Seigneur. Nous là pour nous prier le Seigneur, et je dis à nous pour le prier pour toute femme qui est stérile, pour tout couple qui est stérile pour toute coupe qui voulait y ont bébé quelconque mais depuis des années qui a cherché ça qui pas capable rive et joindre ça donc c'est ce pas seulement les filles... qui capable d'un de problème ça mais garçon y tout capable d'un de problème ça donc avant nous prier le Seigneur nous encourager pendant à prier à chercher y ont bébé fait bon Dieu confiance mais selon Jean ça dépend de où toujours fait diagnostic yo, allez quand médecin toutefois que ça dépend de où pendant que a fait bon Dieu confiance et qu'il a des interventions extraordinaires que bon Dieu lui-même l'a fait en faveur en nous lit parole bon Dieu dans le psaume 113 verset 9 Somme 113, verset 9 « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel !» Somme 113, verset 9 « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse. Au milieu de ses enfants, louez l'éternel. Je ne pas combien de monde, Captain Demla, combien de familles, combien de couples, Captain Demla, qui vivent un problème comme ça. côté que nous avons cherché un bébé depuis des années, et jusqu'à cette présente minute, nous ne sommes pas capables de joindre. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Se le Seigneur a fait pour vous, même. Nous avons une bonne pour vous, Seigneur a fait pour vous, C'est. même. Kounia, même. Nous avons une pour vous, ou même qui a cherché un bébé depuis des années, qui n'est pas capable de jouer, qui n'a pas Peut-être qu'il y a un pile là nous qui a vécu situation situation, qui est ouais, un pile médecin, un pile gynécologue. Qui fait un pile diagnostic déjà, mais jusqu'à cette présente minute, la situation était pareille. Eh bien, me une bonne nouvelle pour vous. Seigneur, avez fait pour vous coudia même. Mm -hmm. Seigneur, avez fait pour vous coudia. Pas dans un temps dément la même. Seigneur, avez fait. Pas dans un temps la coudia même. Seigneur, a fait. Mais quand sous Mais Seigneur, avez fait pour vous coudia en ce moment même, en ce moment, en ce moment. Seigneur, pas pour pour plus tard, pas pour pour demain, pas pour pour l'autre mois si Dieu veut, pas pour pour l'autre année si Dieu veut. Mais Seigneur, il faire maintenant, maintenant, maintenant. Seigneur, il faire maintenant, maintenant, pendant que vous avez tant de là. Seigneur, il faire pour... Alléluia, nous parlons la prière. Nous parlons la prière dans l'atmosphère. Nous parlons la prière dans l'atmosphère. Nous pas la prier dans l'atmosphère. Ou même qui croit, bon Dieu, fell Bon Dieu, fell pour une minute. Ça même. Nous même pouvons pas la prier. Nous pas la prier. Alléluia. Nous sommes Nous sommes histoire Anne gens Nous sommes l'histoire. Nous sommes tous un pile humiliation Anne ta recevoir parce qu'elle pas capable de faire petite mais Seigneur a été fait pour Anne Seigneur a capable faire pour vous. Seigneur a fait pour vous. même Seigneur a fait pour vous. Seigneur a fait pour m'pas qu'on sous songer histoire Sarah Sarah pas capable de faire petite mais bon Dieu t'a fait pour Sarah Bon Dieu a fait pour vous. même Bon Dieu fait pour vous. moi vouloir juste croire que Seigneur a fait pour vous Alléluia. En nous la prière. Tu donnes une maison à celle qui était stérile. Seigneur, nous approchons devant. Oh Seigneur, nous approcher devant. Avec la foi. Avec assurance. Parce que on dit nos paroles que celui qui s'approche de toi croit que tu existes et tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Seigneur, nous approcher avec Silayo qui a vécu un moment difficile, qui a vécu un moment, d'attente moment de face avec la stérilité que vous a souffri de lui depuis des années, Seigneur. Nous approcher konya, ou même qui baï que vous tiré les stériles, qui baille aux petites, qui fait devenu une mère joyeuse, nous approcher Kounia même dans le nom de Jésus. Avec Silayo qui a crié, qui peut-être a recevoir un pile humiliation. Parce que t'es marié depuis des années, yo marié depuis deux ans, t'es marié depuis trois ans, t'es marié depuis quatre ans, mais jusqu'à présent pas capable de recevoir un bébé. Famille pour qu'on capable de gagner un foyer, pour qu'on capable de gagner un bébé là-dedans. Et ça est un sujet de tristesse, pour un pile famille. Seigneur, nous approchez. Merci parce qu'on fait, pour un pile dans ce au cap tandem, Merci parce qu'on fait, pour un pile dans au cap la prière avec mon Merci parce que, ou l'ouvrir matrice ou mettez des bébés. Merci parce que vous bénissez entrailles un pile dans au cap coutem, minute, ça. Merci parce que un pile pour le témoigner dans le nom de Jésus. Merci parce qu'au bail pile témoignage qu'il y a même dans le nom de Jésus. Merci parce qu'au bail pile témoignage qu'il y a même dans le nom de Jésus. Merci parce qu'au bail pile témoignage qu'il même dans le nom de Jésus. Merci papa parce qu'au bail en pile témoignage qu'il même dans le nom de Jésus. Merci papa parce qu'au bail en pile témoignage. Au bail témoignage, c'est 10 ans qu'il gagne. Il y c'est 15 ans qu'il gagne. y a monde fin perdu espoir, du espoir net. Yo pas pensé à bagaye comme ça. Parce que toute tout ça pou yo te fe yo déjà. Oh papa papa papa papa. Gen moun ki gen espoir encore. qui dit tout tout. Tout zel 4 pour yo te joué yo joué. Tout ça pour yo te faire, Tout tout. Tout flèche pou yo te tirer yo tirer yo déjà. Yo pas oué espoir encore. Seigneur. Ou Seigneur bon Dieu qui intervenir. les tout espoir fini. <laughs> Ou son Dieu qui est habitué à intervenir, les tout espoir fini. Oui, oui, oui, oui. Ou son bon Dieu qui est habitué à intervenir, les tout espoir fini. Amen. Les médecins par qui savent pour y'a faire encore. Les par eux qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui protocole pour yon suivre encore. C'est si là ça ou même ou intervenir. le dit -di -sara, -sara Sarah, elle va le faire en petit, Sarah pas de croix. Sarah te ri parce qu'elle n'a pas espoir encore. Sarah te ri parce qu'elle qui pas de côté de le passer pour te faire petit, ça encore. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, fais, fell, fais, fell, fais, Kounia. fais, Kounia, Seigneur, pour femme ça fais, de fais, Fais, Seigneur, pour couper ça, captain de Mkounia, au nom de Jésus. Fais, au nom de Jésus. Fais, au nom de Jésus. Si vous même Captain de Mkounia, qui gagne, un, un couple qui est en difficulté, qui est en situation ça, partagez, partagez un moment de prière ça avec M'Kunya, au nom de Jésus. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Bon Dieu fait pour vous mettre jusqu'où. Bon Dieu fait le pour. Gardez-moi dire bon Dieu fait le pour mettre jusqu'où. Jusqu'où Jusqu'où Jusqu'où Jusqu'où Et moi dire bon Dieu fait le médecin, c'est pas l'autre bagaille. <rire> Alléluia. Merci parce que parole aussi oui amen Seigneur. Merci parce que parole aussi oui amen seigneur affel liba barou bébé a bébé ou tape chercher a liba roule dans un mettre visiter médecin il va barou l'autre diagnostic jusqu'quoi ou va ouais il donne une maison à celle qui était stérile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 il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Nous sommes contents pour nous prier ensemble. Nous sommes Mais si nous sommes c'est sûr que nous allons à la gloire de Dieu. C'est tes amis, frère Adorat Bertin dorville Rétez et commencez à louer, commencez à témoigner, parce que bon Dieu fait. À très bientôt.